Ce que les immigrants ignorent sur le Canada Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très très très important Un sujet même qui va certainement fâcher certaines personnes Mais crois-moi que cette vidéo peut changer la donne pour toi Surtout si tu es immigrant au Canada Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner à laisser un commentaire, également à liker la vidéo on se retrouve dans mes bureaux centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui touche, pourrait dire, la majeure partie des immigrants au Canada. Avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Florent Mokam, donc je suis arrivé au Québec en 2016 via un visa de résident permanent. Donc avant ça. J'ai démarré en France, j'ai investi en immobilier, j'ai travaillé chez KPMG France, puis j'ai immigré au Canada pour travailler chez Deloitte Canada. Et en parallèle de mon parcours, je me suis intéressé à l'investissement immobilier et notamment au crédit. C'est la raison pour laquelle je suis venu en partie au Canada pour profiter de l'effet de levier qu'offre le marché de l'immobilier, ce qui m'a mené à devenir libre financièrement trois ans plus tard. Mon immigration, grâce à l'investissement immobilier aujourd'hui, je suis propriétaire de plusieurs entreprises et j'ai investi dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ce que les immigrants ignorent. En fait. Si tu l'as remarqué, le Canada accueille beaucoup d'immigrants. Et parmi ces immigrants, il y a un bon nombre qui euh, provient de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et lorsque tu regardes les statistiques, pas mal de ces immigrants ont certaines difficultés, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à se fondre dans le système entre guillemets, ils n'arrivent pas bah, à prospérer d'un point de vue financier, même d'un point de vue entrepreneurial. Et pourquoi est-ce qu'on a une situation comme celle-ci C'est tout simplement à cause du manque de connaissances, surtout le manque de connaissances en termes de crédit. Bon nombre d'immigrants arrivent au Canada et ne savent pas comment utiliser leur crédit. C'est normal, pourquoi Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Lorsque tu vas arriver au Canada, on va te dire voilà, tu ouvres ton compte chèque, tu ta carte de crédit surtout fais ton paiement minimum tous les mois on ne va pas te dire que ben voilà comment augmenter ton crédit score voilà comment optimiser ton crédit voilà comment gérer plusieurs crédits voilà comment gérer ta dette afin de pouvoir ben, avoir un meilleur profil investisseur meilleur profil emprunteur et ce meilleur profil emprunteur va te permettre d'emprunter de l'argent et pourquoi ne pas ben, le développer davantage grâce à l'investissement immobilier ou grâce même à l'entrepreneuriat. beaucoup d'immigrants arrivent ici et fonctionnent comme dans leur pays d'origine c'est à dire en cash quand je dis en cash c'est tout payer content c'est à dire on n'aime pas le crédit on voit le crédit crédit comme quelque chose de mauvais. On voit le crédit comme une tentation, si je peux dire, ben, d'aller s'acheter des articles, de, de consommer, de voyager, de payer d'autres dettes, d'acheter un véhicule, etc. Mais on ne voit pas le crédit comme un véhicule d'enrichissement. On ne voit pas le crédit comme un accélérateur. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre d'immigrants africains n'arrivent pas ben, à mettre sur pied certains de leurs projets en termes d'investissement ou en termes d'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas été éduqué vis-à-vis du crédit. Pourquoi est-ce que d'autres communautés, entre guillemets, arrivent à prospérer au Québec ou en Amérique du Nord Pourquoi est-ce que des personnes immigrent et arrivent ben, à se bâtir un immobilier, à, à créer des entreprises. La différence entre les et ces migrants et les immigrants qui prospèrent, c'est tout simplement le fait qu'ils ont des connaissances que potentiellement tu n'as pas, par rapport au crédit, par rapport à l'entrepreneuriat. Et laisse-moi te parler du crédit parce que c'est quelque chose que je connais très bien et c'est quelque chose qui m'a permis aujourd'hui ben, de bâtir les entreprises, d'également de, faire des investissements. Le crédit est un moyen parmi tant d'autres de s'enrichir. Je te donne un exemple, tu vas avoir quelqu'un par exemple qui a besoin de 50 000 dollars pour lancer son entreprise, tu vas avoir, également avoir quelqu'un qui a besoin de 50 000 dollars pour acheter son premier bien immobilier, tu vas avoir deux profils, tu vas avoir quelqu'un qui va aller économiser 50 000 dollars pendant 5. 7 ans avant de passer à l'action et tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va utiliser du crédit pour saisir l'opportunité, pour investir dans son entreprise, pour investir en immobilier. Oui, le fait de prendre un crédit de 50 000 dollars pour faire un autre investissement, c'est un coût. Ça, ça va te coûter du taux d'intérêt, mais ça te permet de gagner du temps. Au lieu d'attendre des années d'épargne avant de passer à l'action, tu peux aller prendre du crédit et l'utiliser à ton avantage. Tu ne verras aucun entrepreneur, aucun investisseur qui n'utilise pas le crédit pour s'enrichir. Et c'est ça le problème en fait qu'on a en tant qu'immigrant c'est qu'on voit le crédit comme une mauvaise chose. Et après, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va blâmer les institutions financières, on va blâmer les conseillers financiers, on va blâmer toutes les personnes autour de nous. On va même blâmer notre entourage en disant oui, notre entourage ne nous a pas dit que, ne nous a pas dit que quoi, Mais c'est qu en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles chercher l'information. Et l'information, tu l'as sur ma chaîne YouTube, tu l'as sur d'autres chaînes YouTube. Où on te parle notamment du crédit. Le crédit, vois-le comme un accélérateur, vois-le comme un levier, vois-le comme un moyen pour toi d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs. Et c'est à ce moment-là que tu verras qu'il est possible pour toi, ben, de faire des investissements immobiliers, de créer des entreprises, etc. Va chercher l'information. Et malheureusement, l'information, on ne l'a pas. Moi, ce que j'ai à te dire dans cette vidéo, c'est: renseigne-toi, regarde les immigrants qui ont réussi, regarde d'autres communautés qui ont réussi. Regarde même de manière générale comment est-ce que les personnes qui ont réussi procèdent. Comment est-ce qu'ils gèrent le crédit et quelle est leur relation vis-à-vis -vis de l'argent. Et ce n'est que comme ça que tu pourras bah, te frayer ton chemin vers l'atteinte de tes objectifs. Mais sois sûr d'une chose c'est que si tu es immigrant au Canada et que tu souhaites entre guillemets t'en sortir ou tu souhaites avoir un certain patrimoine ou un certain résultat financier sans crédit c'est impossible. Crois-moi c'est impossible. C'est impossible parce que ça te prendra beaucoup trop de temps en fait. Et vois également ça d'une autre manière c'est que en étant immigrant forcément tu as des projets dans d'autres pays. Sûrement tu viens de pays, tu as quitté ton pays d'origine pour arriver au Canada. Donc le fait également de, pro, de comprendre comment le crédit fonctionne au Canada et d'utiliser le crédit au Canada, ça peut te permettre aussi par la suite ben, de mener à bien tes projets à l'étranger dans ton pays d'origine. Moi, par exemple, j'ai eu à utiliser du crédit au Canada pour investir aux états unis J'ai utilisé du crédit au Canada pour investir en Indonésie, au Mexique, etc. Donc l'effet de levier est tellement puissant dans ce pays que tu peux utiliser cet effet de levier pour aller sur plusieurs autres projets en même temps, mais ça prend la connaissance. Si tu souhaites du coup en apprendre, plus, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous. On organise plusieurs événements plusieurs fois par semaine qui parlent de financement, qui parlent de crédit, qui parlent d'investissement, qui parlent également d'entrepreneuriat. Ok, parce que sache une chose c'est que la majeure partie des immigrants, malheureusement, faute de connaissances, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Ils se retrouvent peut-être des fois à faire des boulots qui n'étaient pas présupposés faire. Ils se retrouvent à, à, à tout le temps travailler pour repayer leurs dettes. Donc, ils tournent en rond en fait. C'est à dire, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour payer l'intérêt de ses dettes, c'est à dire, il ne rembourse même pas L'argent, il paye juste de l'intérêt, il rembourse même pas le capital. C'est à dire que ses dettes sont tellement élevées qu'en fait, il fait du surplace. En fait, c'est à dire, il travaille, travaille, travaille, il paye les intérêts, il travaille, travaille, travaille, travaille, il paye les intérêts, mais en aucun cas, il ne se désendette. Pourquoi Parce que son capital reste le même mois après mois, il passe son temps juste à payer les intérêts. Et ça, c'est faute de connaissance, tu vois. Ça, c'est faute de connaissance. C'est juste parce qu'on on lui a pas expliqué comment fonctionne les cartes du crédit, on lui a pas expliqué comment fonctionne les marges de crédit, on lui a même pas expliqué comment exploiter ça à son avantage. Et la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont jeter la faute sur le système, sur le gouvernement sur la politique sur le voisin le ceci le cela alors que la situation dans laquelle ces personnes, est c'est entièrement de sa faute pourquoi parce que cette personne n'a pas pris le temps de regarder les vidéos de s'instruire d'assister à des ateliers c'est la raison pour laquelle je t'invite à nos prochains événements tu as le lien juste en dessous en attendant ce que je t'invite à faire c'est de partager cette vidéo à toute personne à tout immigrant ou à toute personne qui cherche à investir qui cherche à développer ses finances personnelles je t'invite à partager cette vidéo et ça fera un grand plaisir n'hésite pas à t'abonner tu partages la vidéo on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao